Bonjour, moi c'est Elorich, je suis analyste quantitative au sein du département risque, modèle, data science, la Société Générale. Bonjour, moi c'est Audrey, je suis chef de mission à la direction de l'inspection générale et de l'audit interne du groupe Société Générale. Dans notre équipe, nous travaillons au quotidien à protéger la banque et à travers elle ses clients et l'économie en développant des modèles mathématiques dont l'objectif est de mesurer et d'anticiper l'occurrence potentielle de risque. Nous nous intéressons principalement à trois risques, le risque de crédit, le risque opérationnel et le risque climatique. Le rôle de l'audit interne est de donner au management la vision la plus lucide possible sur la gestion des risques de la banque et aussi de contribuer à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La construction d'un modèle est un processus parfois assez long, pouvant aller de trois mois à deux ans. On commence par bien identifier le besoin et euh, le périmètre. Et en ça, nous sommes aidés par les, les métiers avec qui nous travaillons étroitement. Ensuite, euh, on collecte les données auprès des équipes data ou des économistes du groupe pour ensuite construire les modèles et avant de les soumettre à la validation interne, à l'audit interne euh, ou euh, au régulateur. Pour chaque mission, on a trois phases. Donc, une phase de diagnostic pendant laquelle on va euh, étudier en, en profondeur, essayer de comprendre le processus clé du périmètre. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase euh, d'investigation pendant laquelle on va approfondir l'analyse des zones de risque identifiées lors de la phase de diagnostic. Et la troisième phase, c'est la phase de restitution et de rédaction du rapport d'audit euh, pendant laquelle on va évaluer le niveau de risque euh, de manière objective de l'entité. Et on va également formuler des recommandations afin de remédier aux risques qu'on aura identifiés. Ces recommandations seront ensuite suivies dans le temps par les auditeurs. L'équipe d'audit des modèles de la Société Générale est composée environ d'une vingtaine d'auditeurs répartis sur trois sites géographiques, donc Paris, New York et Bangalore. Il faut savoir également qu'on qu échange beaucoup lors des missions entre, entre auditeurs, il y a un échange constant. Et en plus de ça, on a un temps consacré à la formation assez important, puisqu'on doit être toujours à la page sur les techniques quantitatives et les techniques d'audit. À mon entrée à la Société Générale, j'ai été assez surpris de constater que mon métier est un bon point d'entrée dans la banque puisqu'il nous donne la possibilité de travailler avec pas mal de, de métiers, et ce qui nous donne une vue transverse des activités de la banque. À ce titre, nous avons la possibilité d'évoluer vers d'autres corps de métier, sur des financements de projets, des activités de marché ou même des activités d'audit, qui sait peut-être un jour je serai à la place d'Audrey. Comme pour le RIS, je suis d'accord sur la, les possibilités offertes par le groupe et de tester d'autres métiers offerts par la Société Générale.